Le dieu de Branham est un dieu des miracles Il fait des choses auxquelles on ne s'attendait pas Lorsqu'il intervient, même en dernière minute Il prouve que c'est lui qui a le dernier mort Le dieu de Branham, c'est bien lui la colonne de feu Qui a créé ce monde que nous voyons Le Dieu de Branham C'est bien lui Le, le dieu, dieu des lignes C'est aussi le Dieu qu'Elise l'Élysée expérimental. C'est lui qui est descendu Ouvrir les seaux Nous laissons pas Notre vraie identité oh, oh. Le Dieu de Branham C'est bien le Dieu d'Ester Qui nous a redonné Le sceptre d'autorité Car il nous a pris et des régner avec celle qu'il aime Le Dieu de Branham, c'est bien lui le Dieu de Paul. Qui peut changer les cœurs, même les cœurs des pécheurs. En oh, une seconde, Jésus a la capacité de ramener les brebis et Le Dieu de Branham, c'est bien Victoire, je l'aime de tout oui, mon cœur, le Seigneur Jésus. Des... Et Alpha et l'Oméga, Jehovah, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu,